Le rêveur dans la nuit m'a dit en secret Le destin de la vie fait qu'un jour on se retrouverait Ne jamais perdre espoir, ni broyer du noir Le rêveur dans la nuit fait des rêves prémonitoires Je suis prête Oh yeah. Double jeu Bleu vie, pas vraiment d'amis Adopté par une famille Je suis la cible numéro 1, et demi public Ils veulent tous ma mort, appelle l'unité X 17 ans est immortel Ah, à coup de vengeance personnelle yeah. Difficile de se retrouver Quand tout le monde veut te tuer Mais je peux compter sur ma sœurette Je le savais au fond Je te sentais enfant Ce que nous traversons Est loin d'être la fin Et j'y croyais à fond Je te tiens pas la séparation On va sortez, sortez tous. Le sommeil Une vision Avec imagination Le réveil est si long Te retrouver est si bon Le sommeil Une vision ai vie, vie, imagination Le réveil est si long Te retrouver est si bon yeah. Du mal à digérer mon passé Je n'oublie pas ces huit années de l'armée j'ai pas peur, venez me traquer, venez me tuer Je reste pas enfermé au bunker, le téléphone sonne all sonne, je me déplace en spiridum J'ai toutes les infos sensibles, tel un électron libre Et vous avez le seum dans la nuit, m'a fait des promesses Que tout est possible de que la femme reste Ne jamais perdre espoir, ni broyer du Je vous quelqu'un qui compte beaucoup pour moi Je vous présente ma sœur, Lyra un une vision, rêver imagination.